Les chiffres qui discréditent la propagande du régime algérien. Amira Bouraoui interdite de quitter le pays. Crise Algérie-France, Zemmour s'en mêle et s'insurge. 3% seulement des Algériens craignent l'ingérence étrangère, 40% redoutent la crise économique, les chiffres qui discréditent la propagande du régime algérien. Les Algériennes et Algériens ne partagent pas du tout les peurs et hantises que propage le pouvoir algérien dans ses campagnes médiatiques menées tambour battant dans les médias lourds ou dans les discours publics de ses dirigeants les plus influents. Et pour cause, depuis 2019, les Algériens ont davantage peur de la dégradation de la situation économique et financière de leur pays, et l'impact de la corruption sur le quotidien des menaces provenant de l'extérieur du pays qui sont quotidiennement mises en exergue et en avant par le régime algérien pour justifier sa politique répressive et liberticide. C'est un rapport approfondi et bien détaillé qui dresse ce constat sans appel. Ce rapport a été établi par des experts internationaux lors d'une vaste enquête d'opinion menée auprès de la population algérienne en 2019. Cette enquête qui prospecte minutieusement les préoccupations et angoisses des Algériennes et Algériens a été réalisée par Arabe Baromètre, un organisme indépendant partenaire de l'Université de Princeton aux États-Unis, qui interroge régulièrement plus de 25 000 habitants dans sept pays, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, le Liban, la Jordanie et l'Irak, pour sonder l'opinion des pays arabes sur divers événements de l'actualité régionale ou internationale. Il s'agit d'explorer l'attitude des opinions arabes à propos de plusieurs thématiques politiques, économiques ou sociales alimentant fortement l'actualité régionale. Cet organisme mène des enquêtes d'opinion publique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord depuis 2006. Il est réputé pour être un réseau de recherche non partisan qui donne un aperçu des attitudes et des valeurs sociales, politiques et économiques des citoyens ordinaires à travers le monde arabe. Arabe Baromètre est piloté essentiellement par des chercheurs affiliés au Centre d'études stratégiques de l'Université de Jordanie à Amman, le Centre palestinien de recherche sur les politiques et les enquêtes à Ramallah, le Social and Economic Survey Research Institute de l'Université du Qatar à Doha et One to One for Research en à Tunis. De plus, deux des chercheurs principaux du projet, Amman et Jamal de l'Université de Princeton, et Mark Tesler de l'Université du Michigan, sont membres du comité directeur. Les opérations quotidiennes sont gérées par le directeur de projet Michael Robin et une équipe de spécialistes basés aux États-Unis. Dans ce rapport consacré à l'Algérie qui se base sur des enquêtes d'opinion menées auprès de vastes échantillons à travers le pays, 40% des Algériens affirment que la situation économique et financière de leur pays représente le principal défi que leur pays doit relever dans les prochaines années. Il s'agit, pour ainsi dire, de la principale source de problèmes qui alimente les inquiétudes et les craintes de la population algérienne et la détérioration de leurs revenus et de leurs conditions de vie. C'est ensuite l'impact de la corruption sur leur quotidien qui préoccupe les Algériennes et Algériens puisqu'ils sont pas moins de 22% à estimer que ce fléau représente l'un des défis majeurs qui menacent la stabilité du pays. 19% des Algériens redoutent une détérioration de la qualité des services publics et espèrent une amélioration des principaux services basiques qui permettent un fonctionnement cohérent à leur pays. À peine 2% des Algériens craignent une menace d'insécurité dans leur quotidien, et ils sont également uniquement 2% à appréhender une menace terroriste contre la sécurité nationale. La même enquête nous apprend encore qu'à peine 3% des Algériens craignent l'ingérence étrangère dans les problèmes de leur pays. C'est dire que les problématiques sécuritaires n'alimentent pas particulièrement des craintes ou une angoisse collective en Algérie. Et pour cause. Les Algériens sont conscients qu'ils sont unis et solidaires autour des questions de la défense de la sécurité nationale et de la souveraineté nationale. Cela signifie que les véritables problèmes du pays sont naturellement dans d'autres domaines aussi stratégiques et névralgiques que la sécurité nationale. La propagande du régime algérien menée depuis de longues années contre le danger de la main étrangère et les menaces de certaines puissances régionales ou mondiales contre la souveraineté nationale n'a donc jamais produit le moindre effet persuasif sur l'opinion publique algérienne. Cette propagande n'a jamais réussi à manipuler des pans de la société algérienne parce qu'elle a échoué à éveiller de quelconque peurs ou frayeur nourries par des menaces provenant de l'étranger. Les Algériens sont plus que jamais conscients que leur pays est déstabilisé par des crises et problèmes internes. Et les solutions seront plus que jamais internes. Cette enquête internationale démontre enfin que les Algériens ne sont ni dupes ni naïfs. Amira Bouraoui interdite de quitter le pays. Arrêtée à son domicile dans la matinée de ce vendredi, la militante Amira Bouraoui a été interdite, deux heures plus tard, de quitter le territoire national. C'est ce qu'a annoncé un de ses plus proches amis, le réalisateur Bachir Derès, dans un poste sur sa page Facebook. Selon ce dernier, la gynécologue devait se rendre ce vendredi en France pour des entretiens d'embauche, lorsqu'elle a été interceptée par des policiers au niveau du poste de contrôle de l'aéroport international Waribou Boumediene d'Alger. Aujourd'hui, tôt le matin, pendant qu'elle se préparait à partir à l'aéroport, la police débarque chez elle et l'emmène au commissariat devant sa famille choquée et effrayée. Elle a été relâchée après un interrogatoire classique, relate-t-il. Et de poursuivre, elle sort du commissariat, prend ses bagages et se dirige tout droit vers l'aéroport pour ne pas rater son vol. Sur place, elle fait les formalités le plus normalement du monde et elle enregistre ses bagages. Une fois à la PAV, une officier est venu lui signifier qu'elle est interdite de quitter le territoire. Elle rentre chez elle, les bagages sont restés à l'aéroport ou dans l'avion. Amira Bouraoui réagit à son interdiction de quitter le pays. Arrêtée, malmenée, très souvent insultée sur les réseaux sociaux et plus récemment condamnée en appel, à quatre ans de prison ferme, sans mandat de dépôt, la militante progressiste n'est décidément pas au bout de ses peines. Car en plus d'être interdite d'exercer en Algérie depuis plusieurs années, Amira Bouraoui vient de se voir empêchée de le faire même ailleurs. Dans un communiqué diffusé ce vendredi, la militante qui, rappelons-le, est médecin en obstétrique-gynécologie, a réagi à son interdiction de quitter le territoire national, en affirmant que le harcèlement sécuritaire et judiciaire, ne changera rien à ce que je suis et ce que je veux pour mon pays. J'avais un projet de voyage à Paris et j'ai acheté il y a deux semaines un billet pour ce vendredi à 11 heures. Je me suis fait arrêter à la sortie de la maison le matin vers 8h par la police de mon quartier la chour. J'ai demandé ce que je faisais au commissariat, les policiers étaient incapables de répondre. Ils ont demandé une pièce d'identité et posé les questions habituelles de la filiation. J'ai été relâché sans explication au bout de 30 minutes et j'ai pu gagner l'aéroport Ouaribou Mediane dans les délais pour l'enregistrement de mes bagages. J'ai immédiatement ressenti un manège suspect autour de moi, notamment lorsqu'on m'a fait passer en premier dans la file d'attente. Une fois arrivé au guichet de la PAF un commandant s'est présenté devant moi et m'a déclaré « J'ai le regret de vous faire savoir que vous ne pouvez pas quitter le territoire national ». Le lieutenant qui tenait mon passeport n'avait même pas eu le temps de faire les vérifications sur son ordinateur. Aucune autre explication ne m'a été donnée. J'ai dû revenir à la maison, en laissant même mon bagage enregistré où se trouvent mes effets personnels, mes livres de gynécologie et un drapeau algérien. Le commandant de police ne m'a pas parlé d'interdiction de sortie du territoire national, ISTN, émise par le parquet à mon encontre. Il s'agit d'un empêchement de circuler décidé par les services de sécurité que je dénonce de toutes mes forces. Cela fait trois années que je suis empêché de poursuivre mon travail dans le secteur de la santé publique. Le harcèlement sécuritaire et judiciaire, ne changera rien à ce que je suis et à ce que je veux pour mon pays. Crise Algérie France, Zemmour s'en mêle et s'insurge. L'Algérie et la France ont connu une période froide dans leurs relations diplomatiques, laquelle a été commentée par toute la société. Cette crise est le canevas de chaque polémiste, à l'instar d'Éric Zemmour. À travers un post sur Twitter, avec comme légende Macron donne les leçons d'histoire aux Français, mais il se fait traiter comme un écolier par les Algériens, le journaliste politique montre un double mécontentement, le premier à l'égard de Macron le deuxième sur la manière dont l'Algérie a traité le premier responsable et représentant de l'Hexagone. Selon le journal L'Opinion, Emmanuel Macron a tenté de joindre son homologue algérien, mais en vain. L'essayiste poste un article de journal français Le Figaro sur les malentendus et polémiques entre l'Algérie et la France, que le président français regrette, ainsi que les déclarations faites par le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra qui a salué les récentes déclarations françaises, faisant montre de respect pour le passé de l'Algérie et sa souveraineté. L'homme aux plusieurs casquettes est un potentiel candidat à l'élection présidentielle française de 2022. Une possibilité qui risque réellement de faire tourner au vinaigre les relations algéro-françaises, qui, une fois de plus, sont assez compliquées notamment à cause d'un passé douloureux. Si le président français semble tout faire pour améliorer ses relations et estomper la crise diplomatique, Zemmour n'est manifestement pas du même avis, même si ce dernier se présente et devient président. Pour rappel, la prochaine conférence sur la Libye qui se tiendra à Paris le 12 novembre ne verra pas la présence du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, comme l'a indiqué son ministre des Affaires étrangères.